J'ai pas mal de marches avant d'arriver au vide grenier. Je vois des petits arc-en-ciel, je me dis Il n'y a pas de licorne. Vous les faites à combien les cartes Pokémon Alors ceux qui sont dans la boîte, elles sont à 50 centimes. D'accord. Après, c'est qu'ils vont dans le carnet, ça va varier, ça dépend, pour nous dire. Il y en a qui sont à 1 1€, il y en a qui sont à 5 5€, il en reste D'accord, ça marche. On se demande le Et en enfin, face, chez nous, ils ont appelé ça aussi, là. Oui, oui. Oh les, on a Tu veux être couple Tu veux être Tu veux être couple Tu Tu veux Je il On a dit plein de choses tout à l'heure Il a fait plus bien, il joue de l'autre Il joue de l'autre 3 euros Je regarde C'est le jeu de celui-là Ah oui, c'est le jeu de Bonne journée Merci, à vous aussi, au revoir Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien Donc, me voilà du retour de Ville Grenier J'ai j'ai pas mal de choses à vous présenter alors bah je vais commencer avec ça. J'ai trouvé un puzzle Digimon. Et donc je l'ai eu pour 1€. Euro, donc j'ai demandé s'il était complet, ça ne vaut pas trop. Quand je vois tout ce qu'il y a dedans, je pense que bon ça m'a l'air d'être complet quand même. Donc euh, je vais le faire puis je ferai une vidéo dessus. Puis, comme ça on verra si il est complet. Voilà. Il y a 100 pièces, ça devrait être assez rapide à faire. Je suis en train que j'ai pas fait de puzzle, tu vois. Alors. Bon, j'ai quelques jeux vidéo, mais j'en ai pas beaucoup. C'est surtout des goodies que j'ai. Alors, c'est pas le jeu vidéo. Donc, j'ai. Bon, j'ai ça. <rire> je sais pas si je vais le garder vraiment. Hein, mais bon, en fait, je l'ai eu en lot avec celui-ci. Celui-ci, par contre, je vais le garder. Normalement. Hop. Voilà ça doit être euh, des mini-jeux tout ça je, je connais pas trop je connais euh, l'anime pas d'eux j'ai ou deux BD aussi euh, de la série mais euh, c'est tout et apparemment c'était sur Atari hein. Moi j'ai pas connu l'Atari moi j'avais l'amiga apparemment la l'Atari c'était euh, la concurrence d'Amiga je pense que Atari c'est peut-être un peu plus connu que Amiga du coup j'en sais rien à vrai dire c'est l'année 90 alors suivant euh, Je crois que j'avais plus, hein, plus de jeux vidéo Donc maintenant nous allons passer aux boîtes pokémon Donc j'ai pas de cartes, hein, c'est juste des boîtes pokémon Elles sont très belles Alors, Du coup c'était 50 centimes la boîte, pas cher hein. Alors pour les jeux DS je sais plus parce que en fait, C'est pas moi qui les a, qui les a trouvés, c'était ma mère Elle vendait lit grenier aussi Donc voilà, donc elle est très belle avec Pokémon légendaire donc c'est Pokémon soleil et lune. Voilà. Et celle-là aussi, elle est pas mal, hein. elle est belle. J'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. J'investis surtout dans les lumières 4 Voilà, donc elle est très belle, très bon état. Euh, voilà. Il y a même euh, le... le truc comme ça là derrière. J'en ai une là encore, avec l'éviateur rouge Donc La plus récente que j'ai, je pense que c'est celle euh, bah, que je vous ai montré tout à l'heure euh, Pokémon Soleil et Lune, je pense que c'est la plus récente de, de toutes Après, j'en sais rien, peut-être que je me trompe Et j'ai une autre avec l'éviateur, cette fois-ci en bleu Alors, euh, normal quoi, classique Allez, voilà, va-le je sais pas où je vais mettre tout ça en fait parce que si j'accumule euh, comme ça euh, au bout d'un moment il y aura plus de place hein. <rire> Alors Raikchu Très belle boîte aussi J'ai d'autres boîtes comme ça euh, euh, chez ma mère d'ailleurs euh, je, euh, je dois en tout en avoir une bonne vingtaine je pense Va falloir se calmer sur les boîtes de cartes Pokémon hein Sinon, il euh, va falloir faire un musée. elles hein. sont très belles. Bon, moins j'ai de quoi ranger mes cartes. Si je suis en manque de classeurs Pokémon, euh, bah, je pourrais les mettre là-dedans. J'en ai une vingtaine maintenant. C'est nickel. Et bien sûr, euh, je ferai une vidéo euh, un de ces quatre euh, spéciales boîtes Pokémon là je vous ai présenté toutes mes boîtes Pokémon j'en ai 7, euh, 50 centimes la boîte, ça fait euh, 1, 2, 3 ça fait 3,50, pas cher hein. bonne affaire <rire> allez, suivant alors cette fois-ci ce n'est pas des boîtes Pokémon c'est un vieux poster Pokémon que j'ai trouvé pour un nouveau en très bon état donc je vais vous depuis tout ça, hop Voilà, après j'ai vu ça Pour un euro j'ai pas hésité hein. Très bon état Très belle affiche J'essayerai de la mettre en évidence Par contre ça va être compliqué parce que je, chez moi c'est petit Je dois mettre pas mal de mousse Parce que pour pas déranger les voisins Pour la musique tout ça Donc voilà Voici l'arrière Donc l'arrière, ça présente plus les VHS De l'époque quoi celle-ci que j'avais d'ailleurs, mais je les ai tous vendus euh, les miens. J'ai plus de cassette de Pokémon ou plus grand chose du monde. Je crois qu'il me en reste pour... encore enfin, quelques-unes. Voilà, par contre, euh, du coup, je les ai tous en DVD. Moi, bien sûr, moi... franchement, ce poster là, je suis trop content. <rire> Regardez, il y a même oui. le prix, là, le prix d'époque 100 francs. Alors, euh, je pense que bah, je sais pas combien ça fait 100 francs, j'ai pas connu ça doit faire ça assez cher hein, quand même. Donc pour un euro, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Surtout que c'est des posters assez anciens, donc euh, voilà. Donc, je suis très content de mettre ça dans ma collection. Donc euh, du coup, j'ai eu plus de Pokémon qu'autre chose dans ce vigrenier grenier là. Ça se voit que je suis fan de Pokémon. Et encore, il y en avait plein, il y en avait plein, il y en avait plein, surtout des cartes. Mais euh, bon après euh, bon, ça faisait un peu cher donc je me suis contenté de ça boîte 50 centimes poster un nouveau puzzle à nouveau euh, ça va quoi ça c'est nickel ça rentrait dans mon budget donc euh, bah écoutez moi je suis très content euh, de ces petites trouvailles euh, bah malheureusement c'est déjà fini voilà j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo salut les gars